Bonjour à tous. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, les communautés musulmanes souligneront le début du mois béni du Ramadan. Le Ramadan est célébré sur toute la planète et ses traditions sont observées depuis des générations. Chaque fois qu'il est célébré, le Ramadan est toujours le moment privilégié de se réunir avec famille et amis, de prier et jeûner et de partager l'iftar. C'est aussi l'occasion de réfléchir aux contributions de votre communauté et aux valeurs qui guident les Canadiens de confession musulmane d'un océan à l'autre. Des valeurs comme la générosité, faire passer les besoins des autres avant les vôtres, et vivre sous le signe de la compassion et de l'engagement. Que vous donniez à un organisme de bienfaisance, que vous fassiez du bénévolat à la mosquée, ou que vous preniez soin des personnes vulnérables, vous rendez votre communauté plus forte. Alors, je vous remercie de tout ce que vous faites pour bâtir un pays plus fort et plus résilient. De la part de toute notre famille, Sophie et moi vous souhaitons paix et bonheur à l'occasion du Ramadan, Ramadan Mubarak.